Eh, hey, aujourd'hui, j'ai une invitée, les mecs. Salut euh, Ça va Oh, fais coucou. Chanetta. J'essaye, j'essaye. Voilà. Oh, oui euh, Regarde la caméra. Non, tu veux pas Oh, mais pourtant, quand il a fallu me réunir à me réveiller ce matin, là, t'es bienvenu, hein, hein Là, t'étais en forme, hein Bon, là, par contre, je suis désolé, hein. C'est pas pour faire, euh, tu vois, dans la dentelle ou dans la cruauté animale, mais t'es sur mon tapis de souris, là. Je peux pas faire de mouvement euh, si euh, t'es là. Ouais, non, bah non. <rire> plus pas, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes lundi matin, lundi d'une bonne semaine, réveillé par mon chat que je garde en ce moment, ça me fait plaisir, J'ai souvent des messages, genre, elle est devenue quoi, elle est devenue quoi, bah comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai laissé à ma maman, parce que ma maman, depuis que je ne vis plus chez moi, et depuis que ma petite sœur ne vit plus chez moi également, elle est toute seule, la pauvre, du coup, euh, je me suis dit, bah tiens, elle s'est familiarisée avec le chat, elle s'aime beaucoup les deux, elles, sont... elles ont leurs petites habitudes, etc, Donc, du coup, je l'ai laissé. mais en ce moment, c'est à moi euh, que revient la garde Donc, Regardez, oh là là là là, trop mignonne. Oh, ça va Vas-y, fais un bisou, un bisou. Un, <rire> bon, c'est pas tout de parler de chat, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, c'est une vidéo que je fais le matin avant d'aller à Paris, j'ai une journée pleine, peut-être jour, je vous prendrai un petit vlog un jour où je vais à Paris, parce que croyez-moi que je, je, je suis vraiment ce qu'on appelle un jeune actif, voyez-vous, entre Zach en roue libre, les cours que je peux donner, les vidéos que je fais, les streams que je fais, ma vie est bien pleine, après ça en vaut la peine, hein, je suis très heureux de ce que je fais, mais même si je n'ai pas le ventre plein, malgré le fait qu'on puisse en déduire qu'il est très souvent plein, je vais réussir à vous péter un petit contenu, aujourd'hui j'ai vu que IW4X, il y avait du monde, il y avait surtout du monde sur des serveurs US, euh, bah oui, effectivement, à l'heure actuelle, il y a le petit Brandon qui joue en direct du Texas, parce que bon, euh, c'est tout ce qu'il peut faire, hein. le pauvre, euh, c'est la nuit à l'heure actuelle chez lui, après, je dis tout ce qu'il peut faire, le pauvre, lui, au moins, il n'a pas le couvre feu à 18h le petit Brandon, mais en attendant, et eh ben je vois des serveurs open, je veux en profiter pour jouer au calme, les quelques serveurs européens qui sont ouverts n'ont pas l'air super, super intéressants, je pas trop faire un passage dessus, allons Jouer avec plein de ping sur... Ouais, je pense on va aller sur Terminal. Terminal Terminal. Terminal, c'est parti. Non, oh, Aneta. Non, oh, t'allonge pas, t'allonge pas. Oh, elle allonger oh, désolé Je vais passer pour le mec cruel. Ah. Aneta. Excuse-moi, Aneta. Tu peux pas. Va sur la table de son. Y'a papa qui doit faire une vidéo pour nourrir tes grosses fesses. Hop là. Hello to you, guys. On est sur Terminal. J'espère que... Que vous allez bien je vais jouer avec un petit peu de ping donc ce sera pas parfait d'accord hein, 95 de ping on fait avec on fait avec je pense que malgré tout ouh je pourrais quand même ouh il m'a fait peur je pourrais quand même lâcher des trucs cool parce que la famas envoyait vraiment vénère j'aimais beaucoup la famas de MW2 parce qu'elle avait la particularité de mettre bah, d'une beaucoup de douane. et de deux de tirer en triangle en fait si vous regardiez le pattern de tir c'était un petit peu en triangulaire ça avait un petit flow tu vois Aïe, aïe, aïe. Ça a différencié clairement de la M16, mais ça, c'était l'avantage qu'ils avaient réussi à avoir sur MW2, c'est que absolument toutes les armes étaient viables. Alors, certaines étaient meilleures que d'autres, hein, on se rappelle de l'UMP. Je pense que l'UMP, c'est en partie pourquoi notre génération a plus de calvitie que nos grands-parents. Tu vois ce que je veux dire Genre, moi, personnellement, la dernière fois, je m'en rappelle, c'était... Bon, aussi, il y a un an, un bail comme ça, j'étais à l'aéroport. Et tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu arrives dans l'avion... Quand tu arrives souvent ils te font prendre un petit bus Pour te ramener au terminal Et là j'arrive au terminal et je regarde autour de moi Et honnêtement je vois beaucoup de calvasses Vraiment je, je, ben je le dis je vois beaucoup Let's go, la petite série de fin Je vois beaucoup de calvitis et je me fais la remarque. Je me dis, mais putain, mais il y a beaucoup de calvitis. Et là, je me concentre, tu vois, et je me dis, vas-y, on compte les hommes chauves, tout ça, machin. Et no fake, un homme sur trois, à peu près, un truc comme ça, autour de moi, était chaud ou calvici Et moi, je fais, putain, mais on est une génération qui a été frappée par ça. Parce que moi, quand j'ai grandi, tu vois, que j'avais mes oncles, mes tantes, machin, mes couilles, euh, je me rappelle pas qu'il y avait autant de gens qui avaient pas, bah, pas de cheveux, en fait, tout simplement. Et euh, bon, bah, c'est bien de, te, de, de, de, de penser comme ça, parce qu'au final, ça m'a raté aussi. <rire> j'ai aussi eu l'honneur de ne pas avoir de cheveux et d'être calvicié comme pas possible. De temps en temps je relaisse pousser mes cheveux parce que tu vois les gens ils pensent que... Oh là là le petit double de Kaznani Le triple de Kaznani mais c'est magnifique c'est magnifique le matin j'adore j'adore cette petite vibe. Donc les gens ils pensent que j'ai tout j'ai zéro cheveux zéro cheveux. Tu vois non non non en fait moi c'est juste que je... Voilà. Aïe, aïe aïe aïe, la la ouais, bon on reste en vie. Non, hop là, avec le ping, le petit kid. Mais quand je relaisse pousser, il y a quelque chose. C'est juste que tout en haut du crâne, euh, voilà, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Il y a un mec, oh, il y avait un mec juste là, à ma gauche. On va aller chercher. Bon, vous allez bien ou quoi bah, J'espère que vous passez un bon début de semaine. Franchement, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. J'avais même prévu de rien sortir, pour être honnête, en ce lundi, mais là, je me suis levé un peu plus tôt grâce au chat. Voilà, c'est pour ça que je voulais montrer dans l'intro, parce que, d'une, c'est mignon, je sais que ça attire les likes, hein, les gens aiment bien les chats, donc tu montres un chat, les gens sont contents. Et ouais, des fois, le marketing, c'est pas assez compliqué, les cons. Hein. Non, ça, je rigole. Et euh, elle m'a réveillé un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. J'ai le train à 10h et il est 8h51. Bon, il va falloir que je me grouille juste après, parce qu'il faut quand même... Oh, j'ai tué deux personnes. Aïe Oh là, Oh oh oh oh failli prendre les enfers. Il Y a toujours le mec dans le coin, là-bas. Hein. Nice. Série de 7. Donc, en me réveillant un peu plus tôt que d'habitude, j'ai eu l'occasion, tu vois, de faire cette petite vidéo. Donc, remercie Aneta. Dites merci à Aneta dans le chat, parce que sinon, vous n'auriez pas eu ce divertissement de qualité. Bah, Netflix, j'espère. Hein. Qualité Netflix, on l'espère. <rire> Dites-vous que l'autre jour, je me suis senti comme un gros con. Il Y a les frérots de chez Elgato qui m'ont envoyé du matériel. Tu vois, ils m'ont envoyé... Une lumière supplémentaire, donc ça me permet de me voir encore plus clair, il envoyé un cam link, donc ça, ça va me permettre d'acheter une nouvelle cam et de pouvoir la mettre en stream et être encore meilleur en termes de qualité, tout ça machin, donc il a vraiment les beaux gosses de chez El Gato. vous êtes des bons. Hop là, let's go, le petit double kill, attends, 3, 3 peut-être 4 kills ici, je sais qu'il y en a un. Hop là, encore. Vive, vive le drone, vraiment le drone c'est le streak le plus cheaté de tous les temps. En fait c'est le streak le plus cheaté de tous les temps dans la mesure où il coûtait que 3 kills avant. Vraiment avoir la position des ennemis pour 3 kills C'était incroyable. Ensuite il m'a envoyé un autre truc, il m'a envoyé un Elgato 4K60 FPS. Qu'est-ce qu'un Elgato 4K60 FPS C'est une carte d'acquisition que tu mets dans ton PC pour pouvoir récupérer le jeu, tout ça machin. Et en fait c'est censé être supérieur à ce que j'ai à l'heure actuelle, tu vois c'est une carte d'acquisition un peu plus euh, mobile entre guillemets, ce qui fait que là j'ai une bonne qualité. Mais si vous regardez à des moments, c'est pas toujours parfait. Oh le truc c'est pas toujours parfait. Il y a l'image qui a des moments à des micro déchirements. Tu vois. Alors je pense que ça vient peut-être de la carte d'Aki ou autre. Je sais pas exactement. Là par contre stuck Non, mais jure, j'avais collé, frère. J'avais collé, j'avais collé. Vous êtes pas sympa. J'avais collé. Faut laisser les kills. des gens qui collent parce que les gens qui collent. Vas-y, sort, il y en a un dans la cuisine. là fond, je te jure qu'il y en a un dans la cuisine. Il y en a. Ma bite, il y en a pas dans la cuisine maintenant. Alors ma bite, il y en a pas dans la cuisine. Ça veut rien dire. Mais il y en a un. Il est dans la cuisine. Il est content, le fils d'eux je vais aller le chercher, je jure que je vais aller le chercher. Je suis un chien. Chien va. <rire> J'ai dit ma bite il y en a un, euh, pas un dans la cuisine maintenant. Et donc du coup j'achète le Elgato euh, 4K 60 FPS, sauf que tu vois. Il rentre sur euh, certains PC, dans certaines cartes mères et tout, et donc moi je me dis bah tiens avec celui là je vais pouvoir euh, offrir une qualité d'image Oh le petit triple encore supérieur à mes gars, tu vois, il y aura plus ces micro déchirements machin mes couilles Bien, je reçois la bête, hein. donc euh, la bête vaut quand même 200 balles, hein. tu, tu vois, moi je me dis allez on reçoit, propre, machin et tout Je reçois, et, euh, et là bah pas compatible avec mes PC Avec aucun de mes PC <rire> Alors c'est tant mieux parce que vu que je vais avoir des locaux, je vais avoir du nouveau matos et je me chargerai d'avoir un PC qui sera compatible avec, euh, tu vois Oh En termes de carte mère et tout, tiens, on va changer d'arme, vite fait. Ben, on va prendre la, la petite UMP45. Franchement, ça se voit, ça va. Hein. Pour une game sur un serveur USG90 de ping, on est en 34-8. Je m'en sers plutôt pas mal. Je suis premier, hein. je, je, je, je, je, je, je, je, je suis Donc, vu que je vais avoir des locaux et que je vais changer de PC, et eh ben, euh, enfin, je vais changer de PC, je vais avoir des PC supplémentaires. J'en profiterai. Pour avoir des PC compatibles. Mais bon, ce serait quand même assez bien de pouvoir profiter de matériel qualité Netflix. Parce que, effectivement, vu que je vais avoir des locaux, en fait, je vais avoir deux setups. Je vais avoir le même setup ici, donc j'aurai le même décor et compagnie. Là. Hop là, la petite triple encore magnifique. On est vraiment super bien. Parce que oui, hein, j'aurai deux setups, parce que le but, c'est d'avoir des locaux où je peux faire un décor. Je peux accueillir des gens, je peux faire des trucs, des concepts, et tout ça, machin. Tu vois, un endroit vraiment dédié à ça. Mais j'aurai encore ma chambre, enfin la chambre de mon appartement actuel à Lyon. Hein. J'ai quand même 66 mètres carrés, excusez-moi du peu. Bon, je flex, je flex, je flex. C'est bon, je voulais pas flex sur mes frérots étudiants et leur dire, euh, regardez, j'ai de la surface. tu vois, Mais bon, alors, techniquement, enfin, pas techniquement, mais en, dans les faits, j'ai de la surface. Et donc je garderai quand même cette pièce qui est dédiée à mon travail chez moi comme ça Parce que tu te doutes bien que les dimanches matins, voilà il est dimanche, j'ai envie de stream, j'ai envie de faire une vidéo J'ai pas le temps de passer au loco, faut quand même que je puisse le faire tu vois Donc en fait ça va faire des petits setup interactifs, de temps en temps je serai au loco, de temps en temps je serai chez moi La vie sera belle ah, vraiment en ce moment je suis assez content Alors vraiment il y, des, il y a des moments où je vais être avec vous Vous savez avec les angoisses, les conneries que j'ai eu, Tout ça machin je vous en avais parlé Il y a des moments où je suis pas toujours super positif Voilà je suis honnête avec vous Il y a des moments où je suis pas toujours super positif Mais en ce moment c'est un moment où je vois le verre à moitié plein je te dirais Et je pense que Je pense alors ça ça, ça c'est l'épidémiologiste premier qui te le dit Mais je pense que d'ici quelques semaines Je l'espère en tout cas vraiment de tout cœur, On pourra retrouver un petit peu de liberté hein, et euh, vivre peut-être un été qui sait peut-être similaire à celui de l'année dernière où globalement on était quand même pas trop trop mal allez ok y avait pas les boîtes ouvertes mais bon à part ça franchement on était au global quand même pas pas si mal que ça et j'espère vite le faire parce que à l'heure actuelle je vous cache pas, bon je dirais pas que le couvre-feu me fout le cafard mais voilà ça, ça, ça, ça pèse un petit peu même si c'est pas le plus difficile de rentrer chez soi à 18h le fait de ne bah, de plus avoir de, bah, de, de, de boutique ouverte de, de techniquement pas pouvoir aller voir tes potes et tout c'est assez alors je veux pas être le porteur de mauvais messages, Mais euh, j'avoue que personnellement à titre perso Moi je fais attention, Alors, je fais très attention etc Mais euh, malgré tout il m'arrive de temps en temps De passer voir 2-3 euh, potes euh, comme ça Qui eux aussi font attention le soir Parce que bon je me dis que si on fait à peu près tous attention Et qu'on arrive quand même un peu à se capter de temps en temps bah ça aide à pas devenir complètement malade, alors euh, désolé si ça l'appelait pas à certains qui vont me faire un bordel ouais, Que ça va pas, ça goûte de toi, que... Oui <rire> oui, oui. Bon, on va arrêter la connerie au bout d'un moment <rire> On va arrêter les conneries Je pense pas faire des choses si mauvaises que ça Mais ça fait du bien à la tête et c'est très très important Donc euh, je vous conseille pas de prendre des risques Mais faites attention à vous les amis, j'ai de gros cœurs. Et j'espère que d'ici quelques semaines, ça ira bien. 57 à 9. Bah, ça, bah alors 57 à 9 On n'est pas sur une belle vidéo On n'est pas sur un bon gameplay Bien sûr que si, mon gars. Tu le sais. Tu le sais. <rire> I feel good. I feel good. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit like euh, si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner. Je sais que beaucoup regardent cette chaîne sans être abonnés. J'aimerais bien avoir les 450 000. On est à 447 000. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.